Bonne année, meilleur vœu. Euh, on va commencer directement par ce bilan 2021 et puis un petit peu les perspectives de 2022. Mais en attendant, bah, meilleurs vœu pour 2022. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. Je sais que c'est peut-être pas très bien parti, mais on va voir. Et puis, ça risque au moins d'être intéressant. Donc bilan 2021, euh, que s'est-il passé en 2021 pour moi bah, Vous l'avez certainement vu, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, déjà, il y a quand même euh, le fait d'avoir quitté l'éducation nationale, ce qui est quand même un gros, gros morceau. Euh, le fait d'être maintenant euh, auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, c'est ça le terme légal exact, d'être devenu micro-entrepreneur, ça déjà. Bon, il euh, y a aussi l'arrivée sur certains réseaux sociaux. Euh, je suis arrivé sur Twitch. D'ailleurs, j'y suis actuellement. J'enregistre la vidéo euh, en live là maintenant. Euh, Figurez-vous que ça, par exemple, c'est un plan qui va certainement avoir euh, une certaine importance dans les prochains mois puisque on va essayer de faire varier un petit peu les, les plans dans les vidéos aussi. On verra ça dans la partie 2022. Mais voilà, donc 2021, euh, ça a été euh, l'arrivée pour moi de, euh, de TikTok avec euh, 4000 abonnés dessus. Ça a été l'arrivée pour moi de Twitch avec bientôt 1000 personnes dessus. Euh, donc, on est, on est quand même sur... Des, euh, des, des nouvelles choses qui sont pas mal sur Youtube on continue l'avancée là on est un petit peu plus de 14 000 abonnés ce qui est quand même pas mal voilà ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est pas euh, exactement ce que j'espérais <rire> j'avoue mais c'est déjà pas mal voilà donc, euh, donc plutôt, plutôt quand même de, de bonnes choses et puis euh, évidemment il faut que je parle un petit peu d'un autre, autre projet puisqu'en quittant l'éducation nationale j'ai aussi écrit un livre euh, que j'ai commencé du coup en bah, janvier 2021 et que j'ai terminé en juin 2021, euh, que j'ai publié finalement en novembre-décembre 2021, donc on est aussi sur un, un truc de l'année. Autrement dit, euh, cette année, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses positives pour moi. Alors je sais que pour beaucoup de gens, c'était une année qui était assez merdique, euh, même, euh, même très merdique, hein, euh, la pandémie oblige. Euh, pour moi, ça a été quand même une année de euh, grosse, grosse libération, euh, vraiment... Euh, euh, libérer l'éducation nationale, euh, je peux enfin écrire à nouveau euh, ce que je n'avais pas fait depuis que j'étais dans l'éducation nationale. Donc ça, quand même, ça commence à faire un bail. Euh, bref, c'est quand même vraiment, euh, vraiment positif pour moi cette année 2021. Bon, au-delà de toutes ces choses de, euh, de, de chiffres et tout ça, euh, la libération ça a été aussi au niveau des, des, des thématiques, au niveau des manières d'aborder les vidéos. Euh, vous vous êtes aperçu que je me suis mis à chanter dans les vidéos, euh, vous vous êtes euh, aperçu que bah, maintenant je fais des lives et que la parole est assez libre sur les lives. Euh, J'ai fait plein plein d'émissions d'ailleurs avec plein de gens, euh, Daniel Cooper, Johan, euh, Calivision, bref, il y avait plein plein plein de choses. Et euh, niveau liberté quand même, euh, je, je, je le ressens quand même personnellement, euh, le côté euh, quitter l'éducation nationale, quitter un, un environnement où euh, j'avais l'impression qu'on allait euh, sans arrêt me reprocher ce que je ne faisais pas ou ce que je faisais mal, selon cette institution, euh, avec une espèce de sentiment énorme de responsabilité et d'incompétence, de, et de, de, et parce qu'il y avait aussi ça, euh, et puis de passer à ce mode de fonctionnement-là où euh, j'ai l'impression de faire des choses qui me plaisent et où en plus, c'est plutôt mes points forts, genre tout ce qui est écriture et tout ça, c'est plutôt mes points forts. Donc vraiment, euh, je m'éclate, je, je reprends confiance en moi. Et là, j'ai vraiment bien repris, euh, bien repris confiance et c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, ai, d'ailleurs en parlant de, de chanter dans les vidéos, j'ai pris des cours de chant, euh, là je me suis acheté un nouvel instrument euh, qui va peut-être me permettre de euh, faire des lives de chant, enfin bon bref, il y a pas mal de choses qui sont euh, en train d'être euh, mises en place, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez chouette, là on démarre un petit peu euh, tout ce qui va être annoncé pour 2022, euh, donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et, euh, et c'est vraiment chouette. Bon, sinon pour 2021, il faut quand même que je termine quelque chose, c'est de parler du bilan euh, financier. <rire> donc je suis auto-entrepreneur depuis 4 mois. Euh, en réalité, je peux récupérer de l'argent depuis à peu près 2 mois et demi. J'ai eu pas mal de soucis avec ma banque, pas mal de soucis avec euh, une carte d'identité qui était censée être valide et qui ne plus. Donc j'ai dû changer pour ouvrir un compte, bon, bref. Tout un tas de formalités administratives, mais euh, il se trouve qu'il y a pas mal de choses euh, qui, euh, qui découlent de ça, c'est que j'ai un premier bilan financier de mes activités. Et euh, bah alors, évidemment, il faut pas se formaliser là-dessus parce que c'est le début d'une activité, on va pas non plus machin. Mais c'est pas fameux. C'est pas fameux, euh, là je suis à moins de 200 euros par mois sur tous les mois euh, qui comptent au niveau des au Niveau des différents euh, des différentes formalités administratives, euh, les comptes, tout ça. Donc là, je suis à 200 euros par mois, ce qui est, euh, ce qui est que dalle, hein. c'est absolument pas viable. L'activité vidéo est absolument pas viable euh, pour le moment. Je, je l'avoue, je comptais sur la présidentielle pour, euh, pour euh, bah, comme d'habitude, hein, les fois d'avant ça avait très bien marché, enfin la fois d'avant, en tout cas en 2017, ça avait très bien marché, c'est-à-dire que les vidéos avaient fait d'un seul coup un bond de vue. Euh, au moment des présidentielles, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Euh, la dynamique qui n'est pas du tout lancée à l'heure où je vous parle. J'ai l'impression qu'il euh, y a hum, le cirque médiatique habituel qui ne se lance pas, euh, qu'il y, y, y a le cirque Internet habituel qui ne se lance pas non plus. Bref, c'est un petit peu, euh, un petit peu la merde, parce qu'on on croyait pouvoir compter sur ce, ce, ce nouveau truc pour pouvoir, euh, pouvoir peut-être euh, avoir un peu plus de, de, de gens qui suivent et qui s'intéressent à, à ce qu'on fait. Enfin, euh, je parle de moi, en fait, donc à ce que, ce que je fais, mais euh, euh, pour le coup, la présidentielle n'a pas l'air de vouloir se démarrer. Donc on va espérer que ça marche, mais euh, euh, si ça ne marche pas, en tout cas, il y, y a le plan de secours qui va être activé, puisqu'il y a toujours un plan de secours. Enfin, j'essaye en tout cas. Et, euh, et, et en effet, euh, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment pas viable. Et il faudra à il faudra un moment prendre des décisions qui, qui vont avec ça, quoi. En 2021, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas dans mon activité. Et c'est con parce que pour quelqu'un qui fait de la vidéo, c'est quand même dommage. Avant, j'aimais beaucoup faire ça. J'aimais beaucoup monter des vidéos. Et maintenant, c'est devenu un peu un calvaire. Aujourd'hui, par exemple, si j'aime bien TikTok, c'est parce que justement, c'est rapide. Donc, c'est rapide à faire, c'est rapide à monter, c'est rapide à... Tout est rapide, niveau TikTok. Donc, c'est plutôt pratique. Et par contre, les vidéos YouTube et tout ça, je me rends compte que mon truc, c'est vraiment l'écriture. Et que monter des vidéos, ça me fait chier, quoi. J'aime je, je, je, pas ça. Je, je, je, à chaque fois, ça m'inspire juste de la lassitude, quoi. C'est atroce. Et, euh, et donc là, j ai, j ai, du coup, j'ai pas mal modifié un petit peu mon mode de fonctionnement. Euh, jusque l'an dernier, vu que je faisais des vidéos hebdomadaires et qu'elles étaient très faciles à monter, il euh, n'y avait pas trop de problèmes. Là, je commence à essayer de faire des choses un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, ambitieuses. Et, euh, et en fait, il bah, y, y a ce problème de montage. Il y a ce problème de montage qui est en train de se, se mettre en place et, euh, et ça me fait un petit peu chier. Donc là, je suis en train d'essayer de, de un petit peu modifier le mode de fonctionnement de la chaîne. Vous allez voir qu'il y a des vidéos qui vont arriver qui n'auraient jamais été sur l'état cryptique avant et qui aujourd'hui euh, sont, sont en cours de montage d'ailleurs euh, et qui vont euh, un petit peu changer la donne au niveau des états cryptiques. Avant, on était sur de l'analyse juridique. Là, on va passer sur autre chose. Euh, même si ça va toujours être emprunt un peu de, de juridisme parce que ça reste une de mes formations de base. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour essayer de faire en sorte que le montage m'enchante un petit peu plus que ce que je fais là. Ou euh, soit c'est trop simple et du coup je prends ça pour vraiment un truc euh, juste barbant. Euh, soit c'est euh, trop ambitieux et là je trouve ça euh, absolument horrible et ça, et ça me sape ma motivation. Donc voilà, j'essaye de, de, de faire ça. Du coup, euh, cette année 2022, ça va être l'occasion de baisser le rythme. Euh, là, je me suis aperçu de ce que je pouvais faire. C'est très très positif de faire ça. C'est-à-dire de, de, de se dire, tiens, je vais sortir trois vidéos par semaine et d'y arriver. C'est quand même très, très cool parce que ça me permet de me dire, bah voilà, en fait, je suis capable d'abattre telle somme de travail. Euh, mais je sais que c'était pas pas spécialement viable comme, comme rythme. Donc là, je rabaisse le rythme. Euh, normalement, ça va être une, deux, trois vidéos par semaine maximum. Mais on va, on va plus être sur le, rythme, sur le rythme habituel. De toute façon, vous avez vu que j'ai arrêté à peu près mi-décembre. Mis fin décembre à, euh, à poster des vidéos sur la chaîne. Là, on reprend, mais on va reprendre avec un rythme euh, hebdomadaire, peut-être bi-hebdomadaire, mais sachant que dedans il y aura le TikTok. Donc voilà, on, on est sur quelque chose qui sera un petit peu plus light, euh, ce qui va me permettre de, de faire d'autres choses, euh, notamment de développer un peu plus Twitch. Alors, Twitch euh, actuellement, euh, donc c'est pas mal de lives euh, qui ont lieu euh, de manière régulière et sur trois fois par semaine à peu près, euh, parfois quatre, parfois cinq, ça dépend. Euh, là cette année j'aimerais vraiment me concentrer sur Twitch parce que c'est ce qui m'éclate le plus en fait dans tout ce que je fais actuellement il y a vraiment TikTok et Twitch qui ont pris un, une importance un peu plus grande euh, TikTok qui a perdu au fur et à mesure mais Twitch qui à chaque fois que je fais un live euh, revient à moi et me dit c'est cool quand même, c'est très très cool euh, moi il faut savoir que je viens au départ de la, de la web TV, j'ai fait une web TV jeux vidéo euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années maintenant il y a, il y a quelques années et, euh, et euh, à l'époque, on avait trois viewers, et trois viewers, c'était rien du tout, euh, mais c'était déjà énorme pour nous, parce qu'on était des, des, des tout petits streamers, hein, on était plusieurs à faire ça. Et, euh, et aujourd'hui, le fait d'avoir euh, ne serait-ce que, que trois personnes, parfois sur mon live, parfois plus, hein, on est parfois 10, parfois 20, ou des choses comme ça, et ben ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et euh, donc... Euh, Twitch, je pense qu'on va, on va essayer d'augmenter un, un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite, j'ai quelques autres projets en vrac. Alors, je les ai notés un petit peu sur le côté, là. Euh, euh, donc, j'aimerais écrire de la fiction. Encore une fois, cette année, hein, c'était quand même très, très cool. Et, euh, et puis, il y a autre chose. Euh, j'aimerais euh, sortir le jeu de rôle en version livre. Vous savez, ce jeu de rôle euh, que j'ai fait, hein, le, le JDR La 5 5e avec euh, Calévision, Thomas Babor et euh, Johan du Canard Réfractaire. Nous avons euh, euh, dirigé la France pendant trois mois. Euh, donc euh, trois, trois petites émissions euh, sur la base d'un jeu de rôle que j'ai écrit et j'aimerais bien du coup euh, le sortir en livre alors pour l'instant euh, ce sont surtout des notes euh, que je me suis fait à moi-même pour pouvoir animer le jeu correctement euh, là l'objectif ça va être de transformer ça en livre euh, et ensuite de potentiellement le mettre, euh, le mettre sur, disponible sur Lulu alors pour euh, vraiment beaucoup moins cher que, euh, que ce que j'ai fait jusque là sauf pour la version livre où là pour le coup ça demande des frais d'impression où là forcément ce sera plus cher mais euh, sur la version ebook on essaiera de faire euh, en sorte que ce soit... Euh, à peu près, à prix coûtant, quoi, quelque chose comme ça. Euh, et puis, euh, donc, euh, la fiction, euh, pas mal. Euh, donc, la réorientation de la chaîne, je ne sais pas si je vous ai dit, mais voilà, on, on, va, on va réorienter euh, pas mal de choses. Euh, là, niveau, euh, niveau politique, en fait, je disais tout à l'heure que le cercle médiatique ne s'est pas encore enclenché sur la présidentielle. Euh, en fait, il s'est déjà suffisamment enclenché pour me saouler, donc euh, je suis bien content. Euh, je suis bien content, finalement, de, de changer un petit peu l'orientation du truc, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça me saoule euh, beaucoup, euh, on s'excite beaucoup pour rien, euh, ça a tendance à vraiment me, me, me miner le moral quand je pense à la politique, alors que euh, bah, mon activité professionnelle qui me mine le moral, euh, j'aimerais euh, simplement qu'elle devienne un peu plus sympa, voyez, un peu plus sympa. Et donc, il euh, y, y a des projets euh, qui sont sur la politique, évidemment, mais de manière vraiment autre, euh, qui sont en cours, il euh, y a des choses qui sont en cours d'écriture, il y a des choses qui sont déjà tournées et qui méritent encore d'être montées, qui devraient sortir dans à peu près 15 jours. 15 jours, à peu près, on va, va, je ne vais, vais pas me mettre de deadline directement, mais voilà, donc il y a des choses qui sont déjà prêtes là-dessus. Euh, en tout cas, l'année voilà, 2022, ça va être encore une fois l'année des tests, on va essayer de faire plein de choses euh, sur Twitch, beaucoup de lives, beaucoup de choses comme ça. Euh, beaucoup de lives, j'aimerais aussi musicaux hein, j'aimerais vraiment des lives musicaux euh, et puis plein plein d'autres choses qui vont, qui vont avoir lieu euh, je vais continuer les critiques cinéma sur la, la chaîne secondaire, les critiques de jeux vidéo aussi qui vont arriver bientôt, euh, bref plein plein de choses qui sont en cours de, de mise en place euh, cette année 2021 ça a été aussi l'occasion de pas mal de rencontres avec plein plein plein plein de gens euh, qui sont absolument formidables et euh, que ça va être l'occasion de aussi euh, aller euh, potentiellement aider euh, et puis euh, de, de, de récupérer leur aide également, enfin voilà, de faire un peu communauté euh, dans ce, dans ce milieu-là, alors c'est un petit peu le cas, mais on va essayer d'augmenter ça un peu plus, il euh, y a notamment des histoires de planning de live euh, coordonnées qui vont peut-être avoir lieu bientôt, bref, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, en attendant, moi je vous souhaite toujours une très bonne année 2022, j'espère que euh, ce sera bien pour tout le monde, moi je ne suis pas superstitieux, mais... Ça veut dire que je suis un peu superstitieux quand même. Mais toutes les années électorales jusque-là ont été des années absolument horribles pour moi. Euh, J'espère que cette année fera défaut, fera exception. Euh, pour l'instant, ça démarre bien. Euh, on ne sait jamais où ça va nous mener. J'espère que pour vous, ça démarre bien et que ça vous mènera vers des chemins enchantés. Pour l'instant, en attendant la suite, portez-vous bien et à très bientôt.